Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc euh, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Donc pour la dernière conférence euh, de l'année 2021, <rire> on a le plaisir de recevoir Anne-Cherou de la station biologique de Roscoff, qui là-bas est chargée d'études au CNRS, qui va nous parler du plancton, mais en particulier des virus qui trouve cette Donc, Sans plus tarder, je lui laisse la parole. Et merci Anne. Je, vous, je, vous remercie. Euh, ben je remercie euh, Ossanopolis de me donner l'opportunité de parler de, de, de, de, de euh, des recherches que l'on fait à la station biologique Roscoff sur les virus marins. Alors de tout temps, et euh, particulièrement ces dernières années, les virus ont mauvaise réputation, ils sont souvent assez des maladies, à de la souffrance, l'épidémie et euh, à de la mortalité. Et c'est vrai que même dans le milieu marin, on ne peut pas nier que les virus causent de la mortalité. Par exemple, euh, si l'on prend l'exemple du morvillivirus, qui cause la maladie SARS, c'est le phoque, euh, ce, ce virus induit euh, des fièvres, des, des syndromes respiratoires et, et nerveux et peut conduire à la mortalité des, des individus euh, infectés. Alors, il y a eu euh, des épisodes épidémiques assez forts euh, ces derniers temps, enfin, ces... Au, euh, autour des... des 20 dernières années, avec 18 000 phoques morts en... en 88 sur les côtes nord-européennes, ou en 2002, près de 22, 22 000 phoques communs décédés en mer du Nord, ce qui correspondait en fait à la moitié de la population de mer du Nord. Les virus mettent également en péril l'élevage en, en aquaculture. C'est le cas, le, euh, du virus qui pose le, le syndrome des taches blanches euh, chez la... Alors ce, ce virus se manifeste de plus en plus sévèrement euh, au, depuis une vingtaine d'années. Et en fait, il est capable de décimer une population entière en seulement quelques jours. Et euh, il faut associer à des mortalités massives d'élevage euh, en Chine. En Équateur, on a vu la diminution de 70% de la production locale de crevettes. plus près de chez nous, euh, on observe depuis 2008 des épidémies récurrentes euh, d'herpès virus au sein des, des élevages d'huîtres juvéniles, en France mais aussi au, au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, on, on, on comptabilise une mortalité de 60 à 80% des naissances, alors qu'on était sur des proportions de 20%. Donc, on ne peut pas nier les virus, cause, les virus marins causent de, de la mortalité. mais pourtant, euh, notre vision des virus marins a beaucoup évolué ces dernières années. Et on parle de plus en plus des, des bienfaits des virus. Au de la symbiose qu'ils établissent avec leurs eaux, on attribue aux au virus des rôles euh, déterminants dans des processus globaux comme les cycles de la matière. Et euh, les, les virus sont aujourd'hui considérés comme une force dans l'évolution des organismes vivants qui habitent euh, l'océan et euh, de l'écosystème euh, entier. Donc J'espère qu'à la fin de cette conférence, je vous aurai convaincu que les virus sont des microbes indispensables au bon fonctionnement de, de l'écosystème et à son bon état de santé, et qu'ils sont peut-être euh, nos meilleurs amis. Alors, euh, c'est vrai qu'avec euh, cette épidémie de coronavirus, on s'est euh, enfin, familiarisé avec les basiques de la, de la virologie, mais j'aimerais reprendre quelques principes de base pour, euh, pour mieux comprendre la, la suite du, euh, de la présentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un virus Il s'agit d'un parasite intracellulaire obligatoire. Alors ça, ça veut dire que les virus sont obligés d'infecter un organisme vivant pour se reproduire au sein de cet organisme. Et euh, donc ces, ces, ces parasites euh, sont, les plus, petits, enfin, sont de, les plus petits parasites. Ils ont des tailles qui varient entre 20 et 800 nanomètres. À 800 nanomètres, on n'est plus un si petit parasite que ça, puisque 800 nanomètres, c'est presque la taille des petites bactéries. Et ces virus géants de 800 nanomètres peuvent eux-mêmes être infectés par euh, des virus qu'on appelle des virophiles. Euh, Jolies experts. Au laboratoire de Didier Raoult. Alors les virus en, en, en soi sont, sont très simples. Ils sont constitués d'un acide nucléique que l'on voit ici, peut être de l'ADN ou de l'ARN. Et ces acides nucléiques, on peut les, les retrouver sous toute forme euh, de conformation linéaire, circulaire ou segmentée. Les acides nucléiques sont protégés euh, dans une coque de protéines ici qu'on appelle une capside. Et cette capside peut elle-même être enveloppée. Euh, dans une, dans une membrane phospholipidique euh, que l'on voit là. Alors cette membrane, on peut la trouver à l'extérieur ou alors à l'intérieur, entre euh, la capside et les acides. Malgré cette, euh, cette structure euh, très simple, les, les, les virus apparaissent sous une multitude de formes et de tailles. Donc ici, je vous ai présenté euh, différents... Euh, le cliché de microscopie électronique. Et ce qu'on voit ici, c'est le virus typique que l'on voit dans tous les, dans tous les livres d'école. Donc C'est ce qu'on appelle un virus tête-queue. C'est un virus T4 avec ben voilà, une tête ici, très symétrique, et puis une queue qui a la capacité de se contracter pour injecter les acides nucléiques. On voit ici un des virus géants dont je, je vous parlais tout à l'heure. Donc Ce virus géant a sa capacité une membrane interne et puis là on voit des protubérants qui sont en fait des, des, des lipoprotéines On a des, des, des, des virus avec des, des formes absolument extraordinaires comme ici ces euh, virus bouteilles où on, a également, on, on, on connaît également des virus filaments. Alors depuis euh, une vingtaine d'années on s'intéresse euh, beaucoup aux virus environnementaux. Parce que maintenant, on a la certitude que les virus sont les entités biologiques les plus abondantes de la planète. On en compte 10 puissance 31, qui est un nombre tellement grand qu'on a du mal à, à s'imaginer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'océan est en fait le plus gros réservoir de virus sur, euh, sur notre planète. Si on regarde une, une micro-goutte d'eau de mer, comme je vous ai représenté ici, on ne s'aperçoit que les virus, qui sont ces minuscules points fluorescents, bien plus abondants que euh, le phytoplancton ou les microalgues, algues que l'on voit là, ou alors les bactéries, qui correspondent à ces, euh, ces, ouais, ces plus gros points fluorescents. Aujourd'hui, on, est, on estime qu'il y a entre 1 et 100 milliards de, de virus dans chaque litre d'eau de mer. Alors ces virus, on les a enregistrés, on les a détectés partout où la vie euh, existe. Dans, dans l'environnement marin, on les retrouve en suspension dans, dans l'océan, on les retrouve également dans les sédiments, mais aussi dans des environnements aussi extrêmes que les, les sources hydrothermales. Les virus marins, on les retrouve également associés à tous les types d'organismes vivants, les huîtres, les coraux, les micro les... Ils sont partout où la vie existe. Alors, pas de panique. Les virus marins ne sont pas dangereux pour l'homme. Alors, C'est vrai qu'en théorie, tous les êtres vivants sont susceptibles d'être infectés par un, un virus, ou généralement même plusieurs virus. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les virus ne nagent pas, ils ne sont pas mobiles. En fait, ils vont dépendre de la diffusion passive et des courants pour rencontrer leurs hôtes. Donc, la, la probabilité de rencontre entre un virus et son hôte, ça dépend de l'abondance relative des deux protagonistes. Alors, si on regarde euh, l'abondance des organismes vivants, enfin, des, des différents types d'organismes vivants dans le, dans le milieu marin, on se rend compte que euh, ben, finalement, les organismes vivants les, les plus abondants sont les organismes planctoniques. Euh, on a en bleu par exemple le zooplancton, les autotrophes, les, les microalgues et euh, les, les bactéries. Donc en fait les virus marins infectent principalement les organismes planctoniques. Alors le, ce plancton qui est euh, la cible principale des virus, ils euh, il incluent une grande diversité d'organismes vivants euh, comme vous pouvez le voir sur, sur cette image. Ces organismes sont généralement unicellulaires et on les trouve en suspension euh, dans la, dans la colonne. Alors ces organismes, ils euh, sont le socle de processus fondamentaux au sein de, de l'océan, et on, on en parlera tout à l'heure. Et donc, c'est le plancton. On le, on le, enfin, au sein du plancton, on distingue différents groupes fonctionnels, parmi lesquels les bactéries, qui sont euh, la, la composante euh, hétérotrophe. Enfin, unicellulaire hétérotrophe du, du plancton, le zooplancton, qui est la composante animale du plancton, et le phytoplancton, que l'on voit ici, qui est la composante unicellulaire euh, autotrophe ou végétale euh, du, du plancton. Alors, ce, ce phytoplancton il est capable de faire la photosynthèse et va jouer un rôle euh, très important dans, dans l'environnement. Et pour euh, ben, bien vous, vous expliquer l'importance de, de ce phytoplancton, euh, j'aimerais reprendre, enfin, vous, vous rappeler un petit peu ce que c'est ce la, la photosynthèse. Alors, euh, la photosynthèse, elle permet aux organismes qui la, qui la réalisent de transformer euh, de l'énergie lumineuse, en, enfin, de, de produire de la matière organique à partir euh, d'énergie lumineuse, de CO2 et d'eau. De, et ce processus s'accompagne de, de la libération de, de dioxygène. Alors la photosynthèse, bon, c'est un processus assez complexe, mais qu'on peut, qu peut résumer en, en deux étapes. La première étape, en fait, elle est dépendante de la lumière. Elle consiste à utiliser l'énergie lumineuse pour la transformer en énergie chimique au sein des chloroplastes. Et la deuxième étape de la photosynthèse, en fait, elle n'est ne, pas dépendante de la lumière. Elle vise à utiliser le carbone et, enfin, et à le transformer, enfin, à utiliser l'énergie chimique produite pour transformer le CO2 en sucre. En... Et ce, ce processus s'appelle la fixation de, de carbone. Et euh, donc, l'ensemble euh, euh, de, ces, de ces étapes constitue la photosynthèse. Et donc, cette photosynthèse, elle va dépendre va de la disponibilité en, en, en éléments minéraux comme le fer, l'azote ou le phosphate sont les éléments de la vie indispensables à la, à la croissance du phytoplancton et à, à la synthèse de toutes les enzymes, euh, toute la machinerie nécessaire pour réaliser la photosynthèse. Alors je voulais vous faire ces rappels, parce qu'en fait, grâce à la photosynthèse, on sait qu'aujourd'hui le phytoplancton, qui, euh, qui ne correspond qu'à 1% de la biomasse photosynthétique euh, globale sur la planète, donc ce phytoplancton, produit La moitié de l'air, euh, de, de l'oxygène euh, de la planète. C'est-à-dire qu'à chacune de nos inspirations, la moitié de l'oxygène que nous respirons provient des de océans et du, du phytoplankton. Alors, euh, la, la productivité primaire que, que je vous ai représentée ici, en fait, la productivité primaire, ça, ça, ça traduit la vitesse à laquelle la matière organique est produite à partir, euh, enfin, grâce à la photosynthèse. Donc la productivité primaire planctonique, elle n'est pas homogène sur, euh, dans, dans l'océan, et elle va dépendre bah, de la diversité du phytoplancton qui habite ces eaux, et aussi euh, des processus qui vont réguler la croissance du phytoplancton, comme les nutriments, la lumière, ou alors les, les, les processus qui vont, euh, vont euh, euh, qui, qui impliquer dans leur mortalité. Et on en reparlera. Tout à le deuxième euh, rôle euh, primordial du phytoplancton, c'est euh, finalement d'être euh, le premier maillon de la chaîne alimentaire. Grâce à, à, sa, à sa grande efficacité pour capturer le, le CO2, le, le, le plancton va incorporer ce CO2 en euh, matière organique. Et en fait, il va permettre à l'océan d'absorber une fraction importante du CO2 atmosphérique. Donc en fait, au cours de la photosynthèse, le CO2 va être transformé en matière organique, et cette matière organique produite va être le stock euh, de, de, va, va, va constituer euh, le, le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc la, cette matière organique euh, va constituer le socle pour les organismes non photosynthétiques qui vont venir se nourrir sur cette matière organique. Donc le zooplancton qui vont eux-mêmes être consommés par les, par les poissons ensuite. Donc en fait, au cours de, enfin, tout le long de cette, de cette chaîne alimentaire, il, il y aura une partie de la matière organique produite qui va sédimenter, qui va quitter les, les, les zones de surface océanique. Alors cette sédimentation, enfin, cette matière organique, elle sédimente sous forme de particules, sous forme de pelotes fécales, sous forme de, de cellules mortes. Et une partie de cette matière organique qui va sédimenter va atteindre les fonds océaniques où le carbone va être séquestré pendant des millions d'années. Donc en fait, ce processus qu'on appelle la pompe biologique à carbone est euh, critique euh, dans l'océan et pour le climat de la, de la planète parce qu'il va permettre de, euh, de, euh, de capturer le CO2 euh, initialement euh, dans, les, dans les eaux de dans les eaux. De... Donc en fait, ce, ce CO2 capturé va permettre aux au phytoplancton d'en capturer, enfin d'en en, fixer davantage et de, aux océans de continuer à absorber le CO2 atmosphérique. Donc compte tenu de, de, de, leur, de leur importance dans le, dans le milieu marin, euh, de nombreuses études ont, ont focalisé sur la compréhension des mécanismes qui régulent la dynamique de, de, de ce phytoplancton. Donc comme on disait tout à l'heure, il y a des mécanismes qui vont réguler la croissance du phytoplankton. Et euh, ce sont ces, ces mécanismes-là qui ont fait l'objet du plus grand nombre d'études. Donc les éléments nutritifs, euh, les, la, la lumière, la température. Et puis il y a un certain nombre de facteurs qui vont contribuer à la mortalité du phytoplankton. Alors parmi ces facteurs, traditionnellement, on a pensé pendant très longtemps que le, le zooplancton, le broutage par le zooplancton, était le facteur de mortalité majeur. Et c'était avant de, la découverte de, de l'abondance des virus dans le, dans le milieu marin. Et donc, bah, nous, on se questionne sur euh, l'impact des virus sur le phytoplankton. Alors il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de réponse. Et euh, donc elles font l'objet de, de, de nos recherches à la, à la station biologique de Roscoff. Et les questions principales qu'on se pose, c'est euh, voilà, comment les virus euh, impactent ce phytocampon, quelle est l'ampleur des infections, comment est-elle régulée, quelles sont les rétroactions de l'infection sur la pompe biologique à carbone, et puis comment ces interactions et comment l'infection va évoluer au cours du temps euh, compte tenu du contexte euh, actuel de, de, de réchauffement global. Donc pour adresser ces questions, euh, notre, euh, notre stratégie est de ciblés sur euh, les virus qui, un, qui infectent des, des groupes phytoplanctoniques clés, euh, dont, dont, dont on reparlera pendant, pendant, le, pendant la conférence, et euh, aller échantillonner euh, des, euh, des endroits euh, de, de l'océan qui ont été euh, sous -éclos. donc euh, bah pour, euh, pour atteindre cette, cet objectif, en fait, on combine euh, du travail de terrain donc, au cours de campagnes en mer dans, dans différentes régions du globe, hein, et euh, du travail expérimental au laboratoire pour euh, bah, mieux étudier les, les mécanismes. Et puis, nous utilisons également des approches théoriques pour pouvoir modéliser ces interactions euh, entre le phytoplancton et le virus et pouvoir comprendre comment ces, ces, ces interactions vont évoluer euh, au cours du temps. Donc voilà. Euh, donc... Euh, voilà à, ce que, à quoi ressemble un, un échantillonnage de, de virus marin lorsqu'on part sur le terrain. Donc ici, euh, vous voyez notre navire euh, à, la, à la station biologique de Rostov, la Néomysis. Donc La Néomysis sort euh, toutes les deux semaines enfin, pour, euh, pour l'échantillonnage de, de virus. Et donc, on envoie littéralement une bouteille à la mer quand, quand on cherche à échantillonner de, de l'eau. Cette bouteille-là, en fait, c'est une une bouteille qu'on appelle une, une bouteille mystine. Alors, on, on peut euh, utiliser des bouteilles euh, isolées comme ça, ou des, des bouteilles combinées euh, sur une rosette. Et en fait, euh, ces, ces bouteilles-là, on les envoie à l'eau, et puis on va, on, on va les, les fermer à une profondeur euh, d'intérêt. Et donc, ça va nous permettre de capturer l'eau de mer sans la perturber euh, et de la ramener à bord pour pouvoir euh, étudier les processus viraux. Alors, euh, la première question qu'on s'est posée euh, lorsqu'on a commencé nos études sur, euh, sur les virus marins, c'était de comprendre quelle était l'ampleur de, de l'infection virale. Alors, un peu par, faci par facilité, on s'est intéressé à l'ampleur de l'infection virale pendant les blooms phytoplanctoniques. Alors, je dis par facilité parce que les blooms phytoplanctoniques, ils se développent généralement au large de nos côtes. Donc, euh, ils sont assez faciles d facile d'aller les échantillonner. Et durant ma, ma thèse, je me suis intéressée au bloom d'une microalgue qui s'appelle Phaeocystis globosa. Alors cette microalgue, elle a la par particularité d'avoir un, un, un cycle de vie euh, dimorphe. On la retrouve soit sous forme de colonies, ici, euh, donc en fait les, les cellules sont euh, englobées dans une matrice de polysaccharides, ou alors on peut retrouver Phaeocystis sous forme libre, comme euh, comme vous voyez là. Et à la particularité de cette algue c'est qu'elle bah, va développer, euh, enfin tous les ans, elle, vont, elle va développer un, une efflorescence, un bloom euh, au printemps. Et ce bloom, en fait, chaque année, il collapse très br brutalement. Et le, le déclin de ce bloom s'accompagne de, de la formation de, de mousse qui va venir s'échouer sur, euh, sur les côtes, euh, principalement de mer du Nord. Et, euh, et, et cette mousse, en fait, elle est, euh, ben, elle est assez euh, dérangeante, ben, notamment pour les activités touristiques, mais aussi pour toutes les activités euh, aquacoles euh, de, de la région. Et euh, ben, du coup, le, alors, le, le, le problème qu'on avait euh, qu a, qu a fait depuis, depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on ne comprenait pas les facteurs qui généraient la mortalité de, de cette micro -âme. Et du coup, début, enfin, ouais, au début des années 2000, on s'est demandé si les virus ne, ne jouaient pas un rôle dans, dans le, la désintégration des blooms de phéocystis. Donc on est allé sur le terrain et puis on a cherché à isoler des virus de cette microalgue Et puis évidemment, bingo, on en a trouvé euh, des dizaines et des dizaines. Ici, je vous ai mis une, une photographie bah, d'un virus géant qui infecte cette, cette, cette micro -algues. Alors, Ce virus il faisait euh, environ 130 nanomètres de diamètre. Ce n'est pas un grand géant, comme les, les, les minivirus, mais euh, bah, est, il, est, il est de taille considérable. Donc, ce virus, là, il ce a, qu'on il a voit, c'est l'enroulement de son génome à l'intérieur de la capside, et donc euh, bah, non, la capside de protéines qu'on donc, euh, Une fois qu'on a détecté ces virus, on a mis en place des méthodes pour quantifier la mortalité, enfin quantifier l'infection, et éventuellement la mortalité. Et on a trouvé que ces virus causaient jusqu'à 65 de la mortalité de phéocystis globaux. Le, le reste de, le, de la mortalité était induit par les, le broutage par le microzo. Alors, euh, l'histoire de phéocystis n'est pas une exception. En fait, on, on, on a enregistré. Euh, de la, de la mortalité induite par les virus sur un grand nombre de, de blooms, comme euh, bah, le, les blooms de la dinoflagellée ici, hétérocapsa au, au Japon, qui elles-mêmes étaient euh, associées à des, à des virus géants. Ou alors euh, un autre exemple parmi d'autres, et hein, le sont les, la régulation des blooms de, de, de, des blooms de la microalgue calcaire emiliania huxleyi. Donc mais, emiliania, elle elle, elle bloom souvent. Euh, dans la, la partie nord de la manche occidentale. Et les blooms sont, comme cette algue calcaire, ces, ces blooms sont détectables. Et euh, une fois encore, virus géant associé à, cette, euh, associé à la désintégration des blooms d'Emilianiens. De, Et dans ce cas, c'était jusqu'à 100% de la mortalité qui était induite par l'infection virale. Donc oui, les virus contrôlent, euh, euh, sont, sont à l'origine de la désintégration de nombreux blooms phytoplanctoniques. Alors, vous me direz, euh, les blooms phytoplanctoniques, ils se développent surtout euh, sur nos côtes et l'environnement marin côtier ne représente que 7% de la surface océanique. Donc, ce n'est peut-être pas très représentatif de ce qui se passe dans le reste de l'océan. Donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est parti en mer. Euh, donc, là, je vais, vous, je vais vous parler des résultats d'une de nos campagnes. Et donc, quand on part en mer, dans l'océan hauteurier, la composition en phytoplancton, elle est très différente de celle de, de, celle de nos côtes. Le phytoplancton, la communauté, elle est euh, dominée par du phyto phytoplancton. Le phyto phytoplancton c'est du phytoplancton de très petite taille. Alors, on distingue euh, du phyto phytoplancton prokaryote, donc des bactéries photosynthétiques, comme Sinécolococcus ou Prochlorococcus, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, il y a du phyto phytoplancton eucaryote, comme euh, la microalgue micromona. Alors ce qu'on a fait pendant ces campagnes en mer, hein, alors ce qu'il faut savoir, ouais, c'est que ce, ce pico phytoplancton dans l'océan ouvert, il n'est pas distribué de façon homogène dans la colonne d'eau. Ici vous avez la profondeur de la colonne d'eau et là la chlorophylle portée euh, par, euh, par, les, par ces organismes planctoniques. Et donc on voit qu'il y a une accumulation en subsurface de cette, de cette chlorophylle. Et donc là c'est ce qu'on appelle un maximum, le, le maximum de chlorophylle. Et donc ce qu'on a cherché à voir euh, on a cherché à détecter euh, des virus qui infectent ces, ces, ces pico-algues euh, et ces, ouais, ces pico-bactéries euh, dans l'environnement et, et on a cherché à quantifier dans les, la mortalité qu'ils induisaient. Et donc, euh, une fois encore, on a trouvé euh, un impact significatif des virus. Alors, en surface, ce sont surtout les pico-eucaryotes telle que l'algue la, la, micromonas qui était infectée, que les virus étaient responsables de 14% de la mortalité de cette psycho-algue. Les cyanobactéries, elles, ne paraissaient pas assez attaquées par, euh, par les virus. Un peu plus en profondeur, au, chloro, au, au maximum de chlorophylle, l'impact était euh, encore majoré, puisque les virus étaient responsables de, de plus de 50% de la mortalité des, des psycho eucaryotes. Alors qu'une fois encore, les cyanobactéries elles, ne semblaient pas trop affectées par, euh, par, les, par les virus. Alors ces résultats, ils sont importants parce qu'avant euh, euh, ces études, on estimait qu'il euh, n'y avait pas plus de 10% du, du phytoplancton infecté par, euh, par les virus. Enfin, que les, les virus n'étaient pas responsables de plus de 10% de la mortalité du phytoplancton. Et on voit bien que ces estimations étaient très largement sous-estimées. Euh, au vu des, des chiffres qu'on qu a récoltés au cours de, de différentes campagnes. Et c'est euh, cet, cet impact important de, de la mortalité virale sur euh, le, le pico-phytoplancton. Il, il, il a été confirmé au cours de, de campagnes en mer réalisées par les collègues. Avec cette campagne, par exemple, dans le Nord-Atlantique, qui reportait euh, des mortalités importantes, mais avec une forte variabilité latitudinale. Dans nos études, on observait une, une variabilité en fonction de l'espace, hein, dans, euh, le, dans la colonne d'eau. Et là, ces collègues ont observé que l'infection virale était plus forte euh, au subtropique plutôt qu'au... Donc la lise virale, elle est régulée dans l'océan et on en reparlera tout à l'heure. Donc au cours de nos études, enfin, à Roscoff, on s'est intéressé à une picoalgue particulièrement, à une picoalgue, enfin, pico enfin, un pico eucaryote qui est euh, micromonas, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que micromonas, euh, c'est une, une petite pico verte assez extraordinaire, parce qu'elle a ses capacités métaboliques qui lui ont permis de coloniser euh, toutes les latitudes euh, océaniques. Micromonas, on la retrouve aussi bien au pôle qu'à l'Équateur. Et euh, dans, dans nos régions, enfin, au, au large de Roscoff, il s'agit de l'organisme le plus abondant euh, dans, euh, enfin, sur, euh, dans, dans nos écosystèmes. Alors à Roscoff, euh, ma, ma collègue Nathalie Simon s'est euh, particulièrement intéressée à cette algue. Et on voit que, euh, en manche occidentale, euh, bah, Micromonas, elle, elle est présente toute l'année. Et... Euh, et elle va former euh, des... enfin, son abondance va augmenter euh, durant l'été. Alors, on s'est questionné sur euh, la contribution des virus à la dynamique de, de cette microalgue persistante dans, dans l'eau de mer. On s'est demandé ouais, si ces virus étaient présents également, euh, si des virus qui infectaient Micromonas étaient présents, s'ils étaient présents toute l'année, et euh, comment, euh, si, ces, si ces virus étaient euh, abondants et diversifiés. Donc pour répondre à cette question, on est sorti en mer toutes les deux semaines euh, pendant une année. Et toutes les deux semaines, on a collecté des échantillons euh, qu'on a, euh, qu a utilisés pour euh, isoler des virus de micro Ce que vous voyez ici, c'est une technique d'isolement euh, assez classique en virologie qui s'appelle euh, l'isolement par, euh, par plage de lit. En fait, ces plages de lys, elles, elles consistent à avoir un, un tapis euh, de l'autre. d'un donc ici de, de micromonas donc c'est ce tapis vert. Et en fait, sur ce tapis, on, euh, on, on étale un, un échantillon d'eau de mer. Donc euh, là, en l'occurrence, cet échantillon, il a été euh, très fortement dilué. Et puis au bout de quelques jours, on voit euh, des plages de, de décoloration euh, ah. à part Et en fait, ces plages de décoloration, on appelle ça des plages de lys, et chacune de ces plages de lise ici correspond à euh, un virus. Alors, euh, au cours euh, bah, de notre étude, on a euh, isolé euh, des centaines et des centaines de, de plages de lys et puis on a cherché à caractériser euh, les virus qui infectaient mes hormonales. Alors, assez euh, curieusement, j'étais surprise, mais euh, sur ces centaines de virus isolés, en fait, tous avaient exactement le même, euh, même morphotype, la même morphologie. Donc, il s'agissait de virus qui faisaient euh, 120 nanomètres de diamètre, donc des, des petits géants. Euh, qui portait un, un génome d'ADN euh, double brin. Et donc, ces virus, euh, on, on les appelle les prasinovirus, parce qu'ils infectent Micromonas, donc une Alors, Ces virus, on les, quand on les met en contact avec Micromonas, donc, euh, ils vont euh, générer une décoloration très rapide de, de la culture qui suggère que ce virus tue euh, l'algue la, en question. Ici, vous avez donc une culture contrôle, et puis ici, une culture dans laquelle on a inoculé un petit peu de virus, et puis au bout de quelques jours, on a un crash complet de, de la culture. Euh, alors, ces virus, on a, on a, on a cherché à comprendre quels étaient leurs leur cycles saisonniers, en comparaison de, de l'autre qu'ils infectent. Et donc ici, vous avez le cycle saisonnier de Micromonas en, en 2009-2010. Et puis, euh, là, on observe euh, bah, que les, les virus de micromenaces ont exactement le même, euh, la, la même dynamique. La dynamique, euh, donc, la, la dynamique virale reflète complètement la dynamique de l'autre, qui, qui suggère un contrôle constant des virus sur cette, euh, sur cette micro -menace. Alors ces virus, on a cherché à les caractériser un petit, mieux, un petit peu mieux pour savoir... Euh, parce que finalement, on avait tout le temps le même virus qui infectait, vu qu'ils avaient tous la même, la même tête, finalement. Et euh, on s'est aperçu, donc on a fait des études assez détaillées sur leur cycle de vie, et puis on a essayé de les regarder sur toutes les coutures. Et donc ces virus, pardon, ces virus, ils étaient tous composés euh, d'un génome ici, d'ADN, de, de taille assez similaire. Ils avaient tous une membrane, donc ici, enfin, ouais, ce qui est représenté ici, c'est une coupe transversale du virus. Ils avaient tous une membrane interne que l'on voit ici, avec euh, la présence d'une poche, une poche, euh, une poche euh, membranaire euh, sur l'un des, des vertex du virus. Et puis, euh, ces membranes et ces acides nucléiques étaient, étaient protégés par une cathide de protéines. Et donc, on s'est rendu compte que ces virus, ils étaient très diversifiés. Et donc, euh, on, avait bien, on avait un assemblage très complexe de virus qui contrôlaient micromonas. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'infimes euh, modifications génétiques et structurales qui conférait au virus la faculté d'infecter des autres différents, dans des conditions environnementales différentes, et puis de façon plus ou moins virulente. Donc en fait, euh, ouais, ce, ce qu'on a appris du, du coronavirus euh, con, corrobore complètement euh, ce qu'on qu observait là. Donc ouais, de, de là, on s'est dit, mais c'est vraiment important de mieux comprendre en fait, les interactions entre les virus et, et les autres. Et, et du coup, on sait euh, je, enfin, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que les virus ont la faculté d'interagir euh, par différents euh, cycles de vie. Sur, euh, enfin, les, les virus ont différents cycles de vie qui leur, qui leur permettent d'interagir différemment avec eux. Le cycle de vie euh, que l'on observe assez typiquement, c'est le cycle liquide. Donc c'est un virus qui va infecter et tuer son hôte, comme on voit pour micromonas ou comme on a pu voir pour. Euh, les autres euh, groupes phytoplanctoniques qu'on a étudiés sur le terrain. Alors le cycle lithique il commence par la rencontre entre un virus et son hôte, l'absorption du virus. Ce virus va injecter son matériel génétique dans la, dans la cellule, et donc ce matériel génétique va euh, contribuer à détourner la machinerie cellulaire de l'hôte. Durant ce temps, euh, la, la, la, la seule fonction de l'hôte et de produire du virus de la façon la plus optimale possible pour euh, synthétiser les composants de base des virus, donc les capides, les acides nucléiques et éventuellement les liquides. Ces composantes virales vont s'auto-assembler dans le cytoplasme de enfin, dans, dans l'autre, pas nécessairement dans le cytoplasme d'ailleurs. Et puis le cycle liquide conduit à la libération des virus au cours de la lyse cellulaire de l'eau. Le, comme le plancton est unicellulaire, si la cellule elle meurt. Mais euh, donc euh, ce cycle lithique n'est pas la seule façon d'interagir avec, euh, avec les... Enfin, la, la seule façon qu'un virus a un... Enfin, a, peut un, a un, Oh, y arrive pas hein. Donc les, les virus peuvent interagir avec d'autres cycles que le, le cycle lithique. Il existe euh, dans l'environnement marin des virus qui, euh, qui euh, utilisent des cycles lysogéniques pour se propager. Alors durant un cycle lysogénique... Euh, le virus va venir s'absorber sur son hôte, injecter son matériel génétique, mais cette fois, il ne va pas y avoir d'étournement de la machinerie cellulaire de, de l'hôte. Le, le, le génome du virus va venir s'intégrer dans l'hôte, et puis ce, ce génome, ce virus, ce propage, va euh, se propager au cours de, enfin, à mesure que, que la cellule va se diviser. Donc il y aura bien propagation. Alors Ce qui est intéressant avec le cycle lithique, c'est que finalement, les gènes portés dans le génome viral peuvent euh, modifier euh, les, les, fonctions, euh, les fonctions de l'autre. Et L'un des, des exemples les plus parlants euh, de, ces, de ce changement de phénotype, c'est euh, l'intégration euh, d'un virus euh, dans la bactérie Vibrio-Colérée. Alors, Vibrio-Colérée, quand elle n'a pas, pas son virus intégré, c'est une bactérie complètement inoffensive. Et une fois que le, le, le, le virus euh, latent vient s'intégrer dans le génome de l'hôte, de la toxine va être estimée et cause euh, euh, bah, les épidémies des, des astraux qu'on sont composées. Donc en fait, le choléra est une toxine d'origine, euh, bah, cette maladie est, euh, a pour origine une toxine d'origine virale. Et euh, pour revenir au, au cycle d'interaction des virus avec leurs autres, le dernier cycle que l'on connaît, c'est euh, le, le cycle chronique. Alors au cours du cycle chronique, on a euh, ben, les mêmes étapes euh, que, les, que les précédentes, l'absorption du virus, l'injection du matériel génétique, la, le détournement de la machinerie cellulaire pour la synthèse des composés viraux, l'assemblage, mais cette fois, la, les, les virus vont être relargués dans le milieu environnant, lise de l'autre. Donc l'autre va, va continuer à croître et les virus vont être euh, relargués dans le milieu extracellulaire, soit par bourgeonnement ou par diffusion euh, euh, au, travers de, au travers de la membrane. Donc c'est ce qu'on appelle un cycle chronique. Et euh, donc au, au cours de ces interactions, de, enfin, au cours de leur histoire évolutive, les virus n'ont euh, qu'un objectif. <coughs> optimiser euh, le cycle d'infection pour mieux euh, se propager. Et pour optimiser ce cycle d'infection, les virus euh, euh, ont fait preuve d'énormément d'innovation. Et donc, euh, bah, une façon d'innover pour le virus est d'aller capturer des gènes métaboliques intéressants pour eux euh, au, sein de, euh, au sein de leurs hôtes. Alors, pour, euh, pour illustrer un petit peu ce propos, je, je vous propose de, de vous présenter... Euh, le vol de gènes photosynthétiques, c'est euh, les virus de cyanobactéries. Alors les cyanobactéries euh, donc sont des, des bactéries photosynthétiques hein, qui, qui appartiennent aux phytoplankton. Elles, euh, elles, elles possèdent, sur, euh, dans le, au sein de, le, de leur chloroplastes des euh, pigments, enfin des, des photosystèmes qui vont permettre de capturer l'énergie lumineuse. Et au sein de ce photosystème, il y a cette protéine, qui s'appelle la protéine D1. Et bien, le virus, enfin, chez les cyanophages, euh, on a, enfin, le, le séquençage de leur génome a permis de détecter la présence de euh, protéines D1 euh, dans, dans ce génome, dans ce génome viral. Donc, C'était assez étonnant, et donc ça a été une, une découverte euh, qui a fait euh, grand bruit dans, dans la communauté. Et, euh, et donc... Euh, L'expression de cette protéine D1 a été étudiée au cours du cycle d'infection des virus. Alors, ici, vous avez le cycle de, de enfin, l'abondance euh, des, des virus en fonction de l'abondance de leur hôtes. Et donc, on voit que bah, au cours du temps, les virus vont se propager à mesure que les hôtes vont mourir. Et donc, euh, durant ce cycle de, de propagation, euh, on a observé que l'expression euh, de la protéine D1 de l'autre était, enfin, la de, de était réprimée au cours du, du processus d'infection, alors que celle du virus était euh, surexprimée. Et donc, en fait, le, le, le vol de ce gène photosynthétique par les, les virus, on suggère qu'il permet à, à la cellule de maintenir un niveau d'énergie optimal jusqu'à la fin de l'infection. Euh, alors cette, euh, cette, cette, euh, cette capacité euh, aux, des virus euh, d'acquérir des gènes, elle n'est euh, pas nouvelle, elle est, elle, est, elle est complètement universelle. Mais ce, on sait, euh, ce, ce dont on s'est aperçu, c'est que chez les virus marins, les gènes que les virus ont euh, capturés au cours de leur histoire évolutive sont bien différents des gènes qui ont été capturés euh, par leurs congénères terrestres par exemple. Donc on a l'exemple de ce gène photosynthétique, mais aussi euh, de gènes euh, impliqués dans l'acquisition des, des nutriments, qui peut se comprendre car euh, l'océan est, est, est très pauvre, enfin, surtout l'océan ouvert est très pauvre, très pauvre en, en nutriments. Donc en fait, au cours du processus d'infection, ces gènes métaboliques capturés par le virus, donc on appelle ces gènes des, des gènes métaboliques auxiliaires, ils vont agir directement sur le métabolisme de, de l'hôte pour optimiser le processus d'infection. Et alors, ce y a intéressant, c'est qu'en fait cette cellule qui est infectée, son métabolisme n'a plus rien à voir du tout avec le, le métabolisme d'une cellule non infectée. Et ça, c'est euh, ça a été le propos de, de pas mal de ça a été le sujet de pas mal de réflexions parce que dans l'environnement, euh, le rôle du plancton est euh, complètement attribué au, à son métabolisme, à, cette, à sa capacité de capturer des, des nutriments et de les, de les métaboliser. Or, quand, euh, quand ces cellules sont infectées par, euh, par un virus, leur métabolisme change, mais ça n'est pas considéré du tout euh, dans les études environnementales à ce jour. Et euh, si l'on considère que 30% des organismes sont infectés à chaque instant dans l'océan, l'impact métabolique des virus pourrait être assez énorme. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Euh, donc on, on l'a vu, donc pour, pour optimiser leur cycle d'infection, les virus volent des gènes, mais les virus sont également euh, capables de transférer ces gènes à d'autres cellules. Donc ici, je vous ai résumé euh, les, les étapes d'un vol et d'un transfert de gènes par un virus. Donc là, ici, on a euh, l'exemple d'un bactériophage, qui pourrait être par exemple un, un, un, un virus de, de bactéries photosynthétiques. Donc au cours de, de, de son cycle d'infection, le, le virus peut euh, impacter dans sa capside un petit morceau du génome de son os, qui, qui est représenté en vert ici. Une fois que les virus sont relargués dans l'environnement le, euh, extracellulaire, certains virus donc, vont porter cette os, et puis lors d'un autre cycle d'infection, ce petit morceau de génome bactérien va pouvoir être transmis à un autre hôte infecté et va pouvoir intégrer son, son génome. Et donc ici, vous avez le génome euh, recombiné d'une bactérie, enfin donc recombiné grâce à un transfert, euh, transfert viral. En fait, il faut savoir que ce processus il est, euh, il est commun. Il est euh, commun et universel. On a en chacun de nous, enfin, chaque organisme vivant, à une euh, proportion assez significative, puisqu'elle peut s'élever à 15%, de génomes viraux qui ont, qui, ont euh, qui ont été acquis par euh, capture et, et transfert. Et euh, donc voilà. Et donc c'est une... Euh, voilà. Donc je, je voulais re, re, reparler de cette transformation métabolique du, du plancton infecté, euh, parce que euh, durant les, les, les, les études précédentes, en fait, on, on rendu, enfin, je vous ai majoritairement parlé des.. De, de, enfin, je, vous ai, je vous ai expliqué que la, la transformation métabolique d'un hôte infecté était due à l'expression des gènes viraux pendant le, le cycle d'infection. Il y a un grand nombre, un grand nombre de virus. Euh, comme par exemple les, les virus euh, ARN, qui eux ont, eux ont, ont, ont des tout petits génomes. Euh, en général, les virus ARN ils n'ont pas plus de cinq gènes pour, pour se reproduire. Et euh, en l'occurrence, pour ces virus-là, on n'a jamais détecté de, de gènes métaboliques et et de, de gène métabolique auxiliaires. Et du coup, au cours de nos études, on s'est demandé si, euh, si malgré tout, ces virus n'avaient pas la faculté de, de transformer métaboliquement le plan point. Alors, pour, pour tester euh, cette, euh, cette, euh, cette hypothèse, euh, on, a, on a travaillé sur une, une micro-algue, ici, qui est une, une diatomée. Alors, les diatomées sont des, des micro-algues enveloppées dans une, une capsule de, de verre. Et donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les diatomées, c'est 20% de l'oxygène que nous respirons. Elles génèrent 20% de l'oxygène que, que nous respirons. Donc, ce sont des algues super importantes. Et donc au large de au large Roscoff, cette diatomée-là, particulière qui s'appelle Guinardia, elle euh, va former des blooms massifs euh, chaque année, euh, au printemps, l'été et puis au mois de septembre. Et donc durant ces blooms, on a réussi, euh, bah, sans surprise, à isoler des virus. Et par contre ces virus-là, ils étaient très différents des petits géants que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc les virus de Guinardia, ce sont euh, des petits virus, euh, donc 30 nanomètres, et qui ont des génomes composés d'ARN, euh, enfin d'un simple brin euh, d'ARN. Et dans ces, ces virus ARN, on n'a pas de gène métabolique euh, aux filières euh, détectés. Du coup, on a quand même suivi un cycle d'infection de, de ces virus pour voir si on observait euh, des modifications cellulaires euh, durant, euh, durant le, le processus, euh, processus d'attaque. Et donc euh, Marie Valdeux, qui est euh, postdoctorante au, au laboratoire, hein, s'est euh, attachée à, euh, à, à faire de l'imagerie haute résolution sur les cellules infectées. Et en fait, euh, donc le, le cycle de vie des virus de Guinardia, il dure assez longtemps, près de, près de cinq jours. Et pendant ce processus d'infection, on voit une modification assez drastique de, euh, des cellules infectées. Les chloroplastes que l'on voit ici, qui sont, sont pariétaux, vont euh, très rapidement s'arrondir. On va voir une réorganisation euh, du, euh, du frustule et puis l'apparition de, euh, de, de spots d'ARN qui doivent correspondre au, au virus, mais qui paraissent très localisés dans, dans le frustule. Et euh, l'étape finale de, de, de, de ce cycle d'infection, c'est l'ouverture du frustule et puis la mort euh, de, de la diatomée. Alors ce qu'on a vu également pendant ce processus d'infection, c'est qu'il y avait une petite fraction de cellules qui allaient échapper aux, aux attaques virales. Et euh, ces petites cellules euh, modifiaient complètement euh, leur, leur cycle de vie. Et, euh, ce, et on, on a vu qu'il y avait une stimulation, une stimulation de leur reproduction sexuée. Ici, ce que vous voyez sortir de la cellule, c'est un zygote qui provient de la, la réplication et la reproduction sexuée de cette, de cette micro-allée. Donc en fait, on a vu que les virus, non seulement ils induisaient des modifications fortes de l'ultrastructure, qui témoignent probablement d'une modification forte de leur métabolisme, mais ils stimulaient également euh, une variabilité euh, dans le cycle de vie de, de ces cellules. Donc on a euh, à l'heure actuelle pas encore euh, déterminé les gènes qui étaient exprimés et modifiés pendant le le cycle, le cycle d'infection, mais ce sont des, ce sont des, des études en, en cours. Donc, Au travers de ces exemples, on voit bien que, que les virus manipulent leur, leur hôte planctonique de, de multiples façons. On a vu au début de cette conférence qu'ils induisaient une mortalité forte. On vient de voir que les virus, en détournant la machinerie cellulaire, allaient créer une nouvelle cellule fonctionnelle, avec un métabolisme complètement différent on a vu que euh, les virus étaient capables d'induire de, de, des modifications dans le cycle de vie des, des organismes infectés qui par résistance, euh, euh, ben là en l'occurrence pour notre diatomée, euh, euh, ont fait de la, de la reproduction sexuée. Et les, les virus manipulent également leur, leurs hôtes par euh, des transferts de gènes euh, d'une cellule à, à une autre. Mais, euh, donc... Ces, ces, ces études, elles sont assez locales, assez, assez fines, très résolutives, mais elles ne nous disent pas quels sont les impacts des virus à l'échelle plus globale, à l'échelle de l'écosystème. Et c'est ce que je vais euh, tenter de, de, de vous expliquer euh, euh, jusqu'à la, jusqu la fin de, de cette conférence. Donc en fait, la première, le premier impact des virus à l'échelle de l'écosystème, est un impact directement, directement lié à leur capacité euh, de tuer euh, les autres. Alors, euh, et, et, et cette capacité de tuer euh, certaines espèces est un vrai moteur de diversité au sein de, de, de l'écosystème. Ici, quand on, je, je vous ai représenté une, une, une goutte d'eau de mer avec euh, une communauté de phytoplancton Et... Euh, cette communauté de elle est composée d'espèces abondantes, qui prolifèrent, qui sont très spécialisées sur l'acquisition de nutriments, donc elles sont, elles, sont, elles, sont, elles sont abondantes. Et puis un certain nombre d'espèces, elles, qui sont minoritaires et, et, et, et, et, et enfin, qui sont minoritaires. Alors, on a vu tout à l'heure, la relation entre un virus et un autre est, est dépendante de l'abondance des virus. Donc assez naturellement, euh, à l'espèce la plus abondante, on peut espérer, que euh, on peut s'attendre à ce que l'espèce la plus abondante soit infectée par un virus. En infectant cette, euh, ces espèces abondantes, donc les espèces vertes, les, les, les virus vont permettre aux espèces minoritaires de euh, pousser davantage et donc de, de, de modifier la diversité euh, de, de euh, l'environnement euh, considéré. Ces cellules ces espèces devenues minoritaires devenues abondantes vont elles-mêmes être infectées par des virus qui euh, vont conduire à la prolifération d'autres espèces minoritaires Donc dans cette hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de killing the winner on suggère que les virus sont le moteur sont un moteur de diversification des communautés et c'est euh, ce moteur là qui pourrait euh, euh, euh, conduire euh, qui pourrait euh, faire que les virus con contribuent à la saisonnalité du plancton. Donc, la saison, la, on sait bien qu'au euh, cours euh, euh, du cycle annuel, on a une succession d'espèces phytoplanctoniques qui se su succèdent dans le temps et les virus contribuent probablement à cette succession des J'aimerais maintenant vous parler des impacts du virus sur le cycle du carbone. alors on a vu que euh, les organismes phytoplanctoniques jouaient un rôle absolument clé euh, dans euh, la, la structuration de, de la chaîne alimentaire. Ils euh, sont euh, l'entrée de la matière organique euh, au sein de, de cette chaîne alimentaire et euh, du devenir de cette matière organique. Euh, donc en fait, j'ai essayé de vous représenter une chaîne alimentaire très simplifiée pour bien comprendre l'impact de, de ces virus dans la structuration et de, de cette chaîne et de la distribution de la matière. Alors, les, dans l'environnement marin, on a vu le phytoplancton est à la base de l'entrée de la matière organique. Une partie de cette matière organique va être excrétée dans le milieu environnement sous forme de matière organique. La matière organique dissoute, c'est le plus grand pool de carbone dans l'océan. Cette matière organique dissoute, elle est euh, consommée par les bactéries qui vont la recycler en biomasse d'une part, qui va pouvoir être consommée par le, le zooplancton, et puis elle, vont, elle va être reminéralisée et donc va, elle va pouvoir euh, y bénéficiera aux phytoplancton. Maintenant, on sait que les virus sont susceptibles d'infecter chacun de ces maillons de, de la, de la, enfin la boucle microbienne. C'est exactement la chaîne alimentaire qu'on a représentée ici. Et donc, en, en infectant leur, euh, ces organismes marins et en les tuant par guise virale, les virus vont contribuer à alimenter le pool de matière organique. Et cette, euh, ce, cette augmentation de la matière organique dissoute va stimuler la croissance des bactéries et euh, la reminéralisation en ustéments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'elles sont lisées, ces cellules, une fois qu'elles sont désintégrées par les virus, elles ne sont plus disponibles. Enfin, cette matière, cette biomasse, elle n'est plus disponible par, pour le, pour le zooplancton. Et donc, les, les, les virus, en infectant euh, les organismes planctoniques, vont euh, forcer cette, euh, cette euh, boucle microbienne vers un cycle plus régénératif et ils vont diminuer euh, le, le, le transfert de la matière vers les échelons supérieurs. Alors il faut savoir que cette matière qui va être recyclée par l'IS virale, c'est ce qu'on appelle le chêne viral, et c'est l'un des plus gros euh, flux de carbone enregistrés à l'heure actuelle dans l'océan. Et euh, alors à l'heure actuelle, l'impact des virus... Donc, enfin, basé sur cette hypothèse, on aurait tendance à, à penser que finalement les virus allaient euh, limiter euh, l'export de, de matière organique vers les fonds, fonds océaniques. Il y aura moins de zooplancton, moins de pellets moins d'expression de, par le phytoplancton. Mais en fait, euh, depuis, alors, enfin, l'hypothèse voilà, du champ viral était l'hypothèse qui, qui a prévalu de, depuis euh, plusieurs années. Mais enfin depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, mais depuis plusieurs années, on s'est rendu compte que les virus pouvaient également stimuler la pompe à carbone euh, dans l'océan. On a observé qu'au cours de l'infection virale, il pouvait y avoir euh, formation d'agrégats qui étaient susceptibles de, de sédimenter. On a également vu que certaines cellules infectées euh, allaient perdre leur capacité à de, de nager dans l'océan et donc elle est euh, naturellement sédimentée également euh, dans, enfin, de, vers, les, vers les, les profondeurs océaniques. Et euh, l'une des, euh, euh, des dernières observations qui, qui, qui suggérerait que des virus peuvent également euh, stimuler la, la pompe à carbone, c'est qu'on a observé euh, du protage sélectif de cellules infectées. Euh, lorsque, enfin donc, ce sont des expériences au laboratoire qui ont mis en, en évidence que le zooplancton allait se nourrir préférentiellement de cellules infectées et donc limiter euh, la, la, la, la, la, la désintégration des cellules et au contraire la faire sédimenter, faire sédimenter la matière organique. Donc, euh, ben, l'impact des, des virus sur le, sur le cycle du carbone il n'est pas évident. Euh, encore à l'heure actuelle et il fait l'objet d'une recherche très, euh, très dynamique euh, à l'heure actuelle. Et c'est probablement la raison pour laquelle dans les, les modèles euh, de cycle de la matière, les virus ne sont toujours pas inclus. Maintenant, dans la dernière partie de, de, de, cette, de ce talk, j'aimerais euh, vous présenter quelques résultats euh, qu'on a obtenus au laboratoire, quelques résultats récents. Euh, concernant l'impact du réchauffement climatique sur inter les interactions entre les virus et leurs autres. Euh, donc, euh, euh, pour, pour, euh, pour tester cette hypothèse de réchauffement climatique, enfin, de, de, de l'impact du réchauffement sur, euh, sur les interactions phytoplancton-virus, on s'est une fois de plus intéressé à notre euh, pico verte vert préféré, Micromonas. Et donc, on a... On a on a étudié dans un premier temps la réponse thermique de micromonas euh, euh, euh, la réponse thermique de, de micromonas. Et donc ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la croissance de micromonas en fonction de la température. Et là, euh, bah donc euh, la, la croissance de, mic, de micromonas, elle, elle augmente progressivement à mesure que la température augmente jusqu'à un optimum de croissance ici que l'on observe à une température optimale, qui était pour cette, cette espèce 26 degrés. Et puis après, on voit une, une décroissance abrupte de cette micro avec les températures les plus chaudes. Donc ce sont des réponses thermiques complètement typiques qu'on observe pour quasiment tous les organismes vivants. Et donc ce qu'on a, qu a testé, c'est euh, enfin, ce qu'on a cherché à, à voir, c'est euh, comment les virus allaient réagir euh, lorsqu'ils sont in infectés. Euh, lorsqu'ils infectent un hôte acclimaté à différentes températures euh, qui, qui correspondraient à différents, euh, différents états euh, physiologiques. Et nous, en fait, ce que, que l'on a observé, c'est que la température allait modifier drastiquement les stratégies d'infection des virus de micromonade. Aux températures en dessous de l'optimum de croissance, on a vu que les virus induisaient de la mortalité par cyclolytique typique. Euh, par cycle et on a vu que cette mortalité, elle allait augmenter à mesure que la température augmentait. Donc en fait, les cycles devenaient de plus en plus efficaces à mesure, à mesure que, la, que, la, que la température augmentait. À l'optimum de croissance, alors qu'on s'attendait à, euh, enfin, à un cycle d'infection optimal, on s'est rendu compte que euh, finalement, les virus ne tuaient plus leurs hôtes. Les hôtes euh, produisaient bien des virus. Mais par contre, il restait par parfaitement en forme et continuait à croître. Et en fait, à cet optimum de croissance, les virus et les autres euh, entraient dans, une, dans un état de, de symbiose ou de cycle qui nous, qui nous rappelait euh, les, les cycles chroniques. Au-dessus de l'optimum de, de, de température, cette fois, on a observé des phénomènes de résistance de micromonades au virus. La cellule, euh, les, les virus étaient, étaient bien présents dans dans les, les, cultures, euh, les cultures testées, mais euh, l'algue la, à ces températures n'était plus capable de produire les virus. Et donc euh, bon, ces résultats, ils étaient vraiment intéressants, assez novateurs, et en fait ils nous amenaient vraiment à nous questionner sur, euh, sur euh, ben, l'évolution, la réponse des, des, l'évolution des interactions phytoplancton dans l'océan futur. Et donc, David, qui est l'étudiant en thèse, qui a travaillé sur, euh, sur cette problématique, il a développé euh, des modèles mathématiques pour projeter les interactions euh, micromonas-virus dans locéan physique. Alors, ce que vous voyez ici, enfin, cette, cette monde, elle représente euh, les abondances relatives des virus, enfin, des, des virus de micromonas et de micromonas dans les différentes eaux du globe qui correspondent à différentes températures. Et en fait, ce qu'il a, qu a, qu a observé, grâce à ce modèle mathématique, c'est qu'il y avait des zones océaniques dans lesquelles les virus et les hôtes coexistaient, comme par exemple dans, en Manche occidentale, où on voit bien une coexistence des, des virus et de micromonas et de, de leur hôte. Alors qu'aux euh, tropiques, enfin, sur les zones tropicales, on, le, on avait présence que de uniquement de l'eau. Donc à, à ces températures plus chaudes, euh, les euh, les virus n'étaient plus produits et, et seul seul subsistait euh, seul l'eau. Et en fait, euh, avec le réchauffement climatique, ce que prédisait le, le modèle de David, c'est que euh, les zones où, où l'eau euh, réussissait à résister au virus allaient euh, augmenter. Il suggère que euh, les, toutes les rétroactions euh, des, euh, des, des infections du phytoplankton euh, à l'échelle de, de l'écosystème à l'état modifiée. Alors évidemment, ce sont des modèles mathématiques basés sur euh, des expériences en laboratoire, mais euh, ça vaut probablement le, le, le coup de se plonger un petit peu plus dans cette, euh, dans cette thématique pour euh, vraiment savoir ce que, euh, ce, bah, le futur, euh, ce que le futur nous réserve. Donc voilà, et donc, euh, Pour terminer, je voulais euh, vous, vous souligner que euh, les virus marins constituent euh, une, une source d'innovation technologique. Euh, enfin, Les virus marins, mais les virus euh, en général, euh, comme vous le savez, les, les virus euh, sont euh, à l'origine de l'essor de la biologie moléculaire. Ils ont permis euh, la synthèse de nombreuses enzymes qui nous servent quotidiennement. Euh, ils sont euh, euh, utilisés euh, aujourd'hui euh, en, en phagothérapie pour soigner des, des maladies infectieuses, donc euh, applicables à, à l'homme, euh, applicables aux, aux animaux, au domaine agroalimentaire. Ils sont le vecteur d'expression de gènes et puis ils sont également euh, bah, des, une source d'enzymes. Euh, euh, ce qu'il faut savoir pour les, les virus marins, c'est qu'ils sont le réservoir de, de nouvelles molécules. Quand on regarde le, le génome d'un virus marin typique, comme bah, ce bryophage qu'on a au laboratoire, lorsqu'on regarde son génome, on observe bah, qu'il y a un certain nombre de, jaunes, de, de, de, de, de gènes typiquement viraux. On a un certain nombre de gènes plutôt d'origine bactérienne, que le virus a été capturé au cours de son histoire évolutive. Mais la grande majorité des gènes portés par ce virus sont inconnus. On n'a jamais rencontré ces gènes avant ils ne euh, sont dans aucune banque de données et donc on n'est pas capable à l'heure actuelle de leur attribuer une fonction. De la même façon, dans les assemblages naturels de virus, euh, la fraction de gènes caractérisés est complètement minime. La, la plupart des gènes euh, que l'on séquence dans, dans, dans le milieu naturel sont euh, inconnus, euh, inconnus des, des banques de données euh, actuelles. Et donc, euh, il y a... Euh, on cherche activement en fait, à caractériser ces, ce, ce, cette matière noire virale pour, euh, pour, euh, pour euh, découvrir de, bah, ces, quelles sont ces molécules et, et, et, et leur potentialité euh, euh, biotechnologique. Et donc nous, au laboratoire, on s'intéresse plus particulièrement aux, à des enzymes virales qui dégradent les sucres. Alors euh, ces enzymes, on appelle ça des, des polysaccharidases. Et donc, les sucres, on, enfin on s'intéresse à ces, ces polysaccharides parce que les sucres ont de nombreuses applications biotechnologiques. On les utilise dans l'agroalimentaire, dans le milieu médical, dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière ou, ou cosmétique. Mais euh, pour utiliser ces polysaccharides, il est souvent nécessaire de les dépolymériser, donc de les couper. Et la dépolymérisation, euh, la dépolymérisation physique ou chimique est, est coûteuse. Et euh, on se disait que euh, bah le l'utilisation d'enzymes d'origine naturelle pourrait être probante. Et euh, donc on s'est attaché à décrire, euh, euh, enfin à détecter euh, le, ces polysaccharides qu'on ne détectait pas dans les... Dans, enfin, ces polysaccharidases, on ne les voit pas dans les génomes des virus, mais on, on a cherché à savoir ce si qu'elles étaient là. Et euh, bah, es, nos, nos essais ont été assez probants. Euh, chez ce petit virus, par exemple, euh, qui infecte une bactérie qui s'appelle Phobetia marina, qui est une grande productrice de sucre, on a découvert euh, une, une molécule euh, probablement associée à la petite queue de ce virus. Donc, Cette molécule-là euh, est capable de dégrader euh, des sucres de manière super efficace. Alors, Il est très probable que cette enzyme, elle, à l'origine, elle soit utilisée pour le, par le virus pour infecter son hôte. Le virus l'utilise pour dégrader la capsule de polysaccharides, de sucre, qui entoure, euh, qui entoure les bactéries. Et donc ce, cette, ce processus lui permet d'accéder à ses récepteurs et puis d'infecter euh, l'autre. Euh, mais euh, bah cette enzyme, elle, euh, on a découvert qu'elle bah, était complètement inconnue au bataillon. Il s'agit d'une nouvelle famille d'enzymes qui a euh, de nombreuses applications euh, biotechnologiques euh, possibles. Mais euh, bah, ces enzymes-là, elles ont un intérêt écologique majeur aussi, puisque bah, à l'heure actuelle, chez les virus marins, on ne connaît pas les, les molécules, les récepteurs, euh, et les, les molécules euh, de, euh, capables de reconnaître les récepteurs, sur, euh, les, les récepteurs des, des autres. Et puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les sucres, donc ils ont un intérêt biotechnologique, mais ils sont aussi une composante absolument majeure de la matière organique dans, dans l'océan. Et donc, en fait, la découverte de ces molécules qui dégradent les, les sucres nous ont permis de mettre en lumière un rôle complètement insoupçonné des virus dans la, la dégradation de, de cette matière. Donc voilà, je vais terminer euh, avec, euh, avec euh, quelques conclusions. Donc j'espère que je vous aurai, aurai convaincu que les virus peuvent être nos meilleurs ennemis de par les impacts écologiques qu'ils ont. Donc, ce sont des, des agents de mortalité majeurs. Cette mortalité induit une diversification de, de l'écosystème et a euh, une, un impact majeur sur la structure des communautés fonctionnelles. Les virus, euh, euh, au travers de leur, de leur infection, vont jouer un rôle majeur dans la redistribution de, de la matière avec le chinte virale absolument euh, énorme, ils peuvent avoir un impact biogeochimique via la, repro euh, la, la reprogrammation métabolique de, de leurs sources et euh, ils pourraient jouer également un rôle dans, dans l'export de carbone. Enfin, ces virus marins, euh, ils sont également le réservoir de nouvelles molécules d'intérêt biotechnologique bio qu'il nous reste à, à caractériser. Donc voilà, je vais terminer euh, avec euh, ben, en, en vous remerciant tout d'abord et puis remerciant toutes les équipes de recherche qui ont contribué à, à ce travail euh, et qui, euh, ben, qui ont fait intervenir un, un grand nombre de, de collègues. Voilà, ben, merci beaucoup pour votre attention et je serai contente de, de répondre à, à vos questions.